Oui entrez ah, une fatigue J'en peux plus J'en peux plus C'est pas possible voilà, Je vais me lever et les deux petites les se dormir elle dort ah, Luna est alia <rire> Deux petites chéries. Allez, on commence par la grande. Lucie, tu te réveilles. Dépêche-toi. Oui, hum. Allez, réveille-toi. Je vous ai dépêché, ma plus. Hein. Ouais, oui, maman. Prépare ton sac à dos, prépare-toi, tu te maquilles et tout. Hein. Allez. Je compte sur toi. Allez, la plus petite maintenant. Hop. Elle a toujours réveillé la première, celle-là, je te jure. Mais où elle est, la crapule <rire> Elle est descendue. Je suis beau aujourd'hui, donc. <rire> elle est où, la, cri la chipie <rire> Luna, euh, Luna, Lily, Lily, bonjour oh. oh mon bébé. Tu fais pipi? Oui. <rire> tu t'es réveillé déjà? Oui. Tu t'es déjà réveillé? T'as faim? Oui. T'as faim? Ouais? <rire> Allez, je vais te faire à manger. Et je c'est dire quoi tu dis ça Tu vas à Bibi Attends, je vais voir tout ce que je peux te faire quand même. Euh. Oui. Okay. Tu vas le, le fauteuil. Oui. Oui. Okay. Lily, à table. Ah, je vais te... Lily, tu sors pas. mais je te... Me... T'as mis ton dessin animé préféré à la télé Oui. Tiens, je te donne, je te le donne. Tiens. Prends-le. Allez, Je te laisse le boire. Moi, je vais préparer les œufs au plat pour ta sœur. Lucie, débêche-toi. Hein. Il faut manger, mon cœur. Et bébé Et bébé Ça veut dire quoi ça Bébé quoi bébé, les crèches. Ah Oui, toi, ta crèche. Oh, okay, okay. Et pas les bébés, moi je voulais que tu parlais des bébés, euh, Luna et Talia. Non, t es, t es, t es, tu parlais de toi, tu parlais de Lily. Ah oui Parler de Lily, toi. Allez, je regarde un petit peu les animés toi. Ah. On est bien à deux, hein? Lily, on est bien à deux. <mimitation> on est bien à deux, hein? Ziki. <mimitation> Ziki. <mimitation> oui. Bébé Lily Ziki son dos Ah, tu vas aller chercher ton sac à dos? Oui le genre, je sais pas ce qu'elle fait. Elle était juste censée prendre son sac à dos. et Je sais pas. Elle met deux heures. Elle doit se maquiller normalement. C'est l'école, hein, c'est pas. Elle doit s'attacher les cheveux aussi parce que sinon euh, c'est compliqué. Bon, voilà. C'est voilà. Mais bon, c'est surtout qu'il y a les poux à l'école. J'avais pas pensé. Faudra Tu as les cheveux attachés, euh, Lily Oui. Oui Parce que... Faut les attacher, les cheveux. Hein. Lucie, dépêche-toi, ça va être froid. Bébé, il ne trouve pas ton sac à dos. Quoi Bébé, il ne trouve pas sac à dos. Tu trouves pas ton sac à dos Qu'est-ce qu'il y a oui. Tu trouves pas ton sac à dos Oui. Oui, bah va manger toi, euh, Lucie. J'arrive, Lily. Maman, elle regarde Lucie, si elle va bien à destination. Allez, Lucie, là, s'il te plaît. Merci. Merci. Ouais, merci, mange. Allez. Ah, c'est pour les trouver. T'as trouvé Ah. Euh bon. Lucie, c'est bon Ouais, c'est bon, t'as fini, toi. Allez, je vais réparer la voiture et tu t'installeras en attendant ta sœur. Les plus de T'as pris le sac de grande sœur Bien. Les plus mmh. gros sacs. Bébé, les plus gros sacs. Mmh. Ah oui, t'as un plus grand sac que grande sœur, toi. Lucie. Je vais me fâcher. Elle, est... Elle se réveille le matin à l'école. Elle est toujours la dernière dans la voiture. Ah oui, Lily. Tu veux dire quoi ça C'est vrai C'est ça Ah oui. oh, bah alors Lily Monte derrière Chippy yeah. <rire> T'aimes bien la voiture Lily T'aimes bien la voiture <rire> Attends Lily hein. Bah, Lily, si tu peux sortir, sauf que Lily, c'est pas dans la même salle. Bah, vous pouvez sortir les deux. Je me posais la question, mais c'est bon. Venez ici toutes les deux. Toi, Lucie, je suis fâchée contre toi. Hein On est d'accord On. On est d'accord, on est, est fâchés. Donc, euh, tu vas. Allez dans la poussette comme ta soeur, parce que là ça va pas. Vraiment j'ai acheté une poussette double pour les filles, mais là euh... je suis désolée, on est obligé. Lucie, c'est à 13 ans mais là. Oui mon bébé. Je pour... Pour... Pour... Pour... Pour... Pour... Oui, elles pourront venir, tes ouais. copinages. Je... je trouve pas la poussette. Ah, elle est là. Ah oh, ah ben j'ai perdu. Oh mais j'arrive pas de là. Voilà. Allez, Lucie, dépêche-toi. Non, mais je suis très fâchée. C'est bon, Lily Oui. Toi, t'es sage, mon coeur. T'es trop sage, toi, Lily. Oh, j'ai vu deux copines. T'avais une copine à moi Non, elle a un Ah, Lucie. carrément, oui. on va rentrer dans l'établissement comme ça, hein, Lucie. Bah, c'est sa copine, Lucie. Non, tu montes le Lily. Donc, toi, c'est pas la même salle. Toi, c'est une salle mieux. Je sais pas si c'est là, c'est pas là. Peut-être si. Salle Oui, ça, c'est la, la salle de théâtre. Tu as raison, Lily. Là, c'est la salle de ta soeur. Où, Où Là C'est là Mais Là Oui. Ah bah vas-y. Bah travaille bien mon lapin. Prends Bah oui, prends ton casier, c'est mieux. Hein, sinon, on pourra pas poser tes affaires Je et tout. Le premier casier. Tu vas prendre le premier casier Je pose mon sac dedans. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là, Lucie, toi Là, tu prends ton casier. Il y a côté le mien. Ah oui, parce que c'est ta, ta soeur. Euh... Pichun. Maman Maman Qu'est-ce qu'il y a C'est les parents qui décident où les enfants s'assoient. Les petits ici. Les petits qui sont à la là. C'est leurs parents qui décident où euh, ils s'assoient le premier jour. Ah. Bah viens, on va choisir où tu t'assois. Attends, moi, Lily. Alors, bah tu vas te mettre là, comme ça tu verras bien le tableau. Et il est comme... Ah, copains sur à côté. Bah oui. Et voilà, comme ça tu verras bien le tableau. Alors... Tu as de la chance, j'ai réussi à être ta maîtresse ouais. Et je vais d'abord Voir Alors, bah Lucie elle s'est trompée de classe Bah c'est bizarre Écoute, je vais aller chercher ta soeur Elle hein est où Bah elle est dans l'autre classe, mais c'est pas sa classe Bonjour, j'aimerais demander Lucie. Ben D'ailleurs, pourquoi tu es debout, Lucie Elle devait aller aux toilettes. Eh ben Lucie. Ben, tu vas aller aux toilettes si tu vas aller dans ma classe, parce que c'est dans ma classe que tu es censée être. Allez, Lucie. Dépêche-toi. Ah, c'est pas possible, les enfants. Allez, c'est bon. Bah oui. Bon bah on va l'attendre, mais c'est pas possible, hein. je me dis c'est le premier jour quoi. Voilà, faut pas abuser. Maman, qu'est-ce qu'il y a ma puce M'oublie pas que... que on doit prendre le nounours. Bah bon, oui. Vas-y, le mien, il est dans mon sac. Ah vas-y, tu peux aller chercher. Bah, ah bah enfin Lucie, t'es là. Tu sais que Lucie, j'étais en train de réfléchir à ce qu'on allait noter au tableau. Mais je crois qu'on va noter ton prénom. Tu t'assois ici. dépêche toi Lucie. Non, pas là, là. Voilà, merci. Tu ne pas ton doudou Oui, oh, C'est pas possible Alors Bonjour chers élèves <tousse> Attendez Madame, je ne trouve pas le mien Je le mien de mon Je ne trouve pas le tien Oh tu es là non, c'est pas, j'ai pas ton doudou. mais j'en ai aucune idée, chérie. Ça c'est pas ton doudou, c'est une élève. Bon, c'est pas grave si tu l'as oublié à la maison. C'est bon, chérie es là doudou. Tu là Tu l'as trouvé J'ai plein de mes doudous, oui Allez, regarde, T'as tout le monde qui est arrivé. Allez, on y va <rire> T'es si pas sur la même chaise que ta copine. <rire> Allez Donc, On va faire l'appel, les enfants, d'accord Alors on... Vous... vous répondez présent si vous êtes là oh. non je ne veux pas de Elle a une fête là. alors lily lucie yeah, yeah. lucie n'est pas là est-ce que lucie n'est pas là Bon, bah, Lucie n'est pas là. Euh... Ah, bah, si, enfin. Bon, bah, merci, Lucie. Lou, Elle est là. Sardine. Oui, Léa. Elle est là. Taina. Oui, euh, Ted. Oui, et Clément. Oui. C'est bon, il y a tout le monde. Et eh ben bonjour, Serge Gélève! Oula, j'ai eu un bug. <rire> j'ai fait ça. J'ai juste fait ça. Mais, regarde! J'ai quoi? Bon bah, je comprends pas trop. Pourquoi je m'envole? Pourquoi je m'envole? Je comprends pas. Si je passe là, c'est où? C'est ici. Et c'est bizarre, regardez! Bon, je pense que c'est un bug du jeu. Euh, du coup, on va commencer. Euh... On va commencer à travailler. Vous prenez votre cahier et vous notez euh, la date. Euh.. euh... Euh, nous sommes le combien Quand euh... oh, je sais plus, nous sommes le combien Ah oui, c'est bon, j'ai. Nous sommes le 23. 23 mars 2023. Bon, bah, on ne voit pas pourquoi ça a fait cela. Jeudi 23 mars. Pourquoi cela fait ça Je n'ai aucune idée. Bon les enfants, c'est pas grave. On va noter. Lucie C'est bon, j'ai compris. Non, mais je note complètement ton prénom parce que je vois que tu es en train de popoter avec ton camarade. Comment t'appelles-tu C'est Clément. Hein. Enfin, je vais noter ton prénom aussi, il est Clément. Lucie. Et. Clément. Je vous retire vous deux, hein. Oh, ah, c'est bien ça. Waouh. Alors, vous deux, vous allez me copier de lignes. Vous, vu que il y a quelqu'un qui est méchant, vous allez pour deux personnes qui sont méchantes, vous allez pouvoir euh, faire des activités manuelles. Alors, je vous donne ici. Euh, J'ai normalement. C'est quoi ça Je peux le pousser. Je sais pas c'est quoi. Pas grave. Alors, hop, hop, hop. Tenez, je vous donne des feuilles d'activité. Je vous en donne plus. Pas vous. Plusieurs. Hop. Et hop. Voilà. Vous allez me copier ce que je suis en train de noter au tableau. Je ne dois pas bavarder avec mon camarade de classe pendant Oui Je ne dois pas bavarder avec mon camarade de classe pendant le cours et on l'écrit quatre fois. Alors qu'est-ce qu'il y a T'as fini bah, Je vais t'en donner des autres. Oui si tu veux. Tiens mon cœur. Mmh. Ok les enfants, on va aller en cours d'art. Allez, venez, tous en cours d'art. Oui. Wow. Allez, venez. Si tu veux dessiner, on va en cours d'art. On se range deux par deux, s'il vous plaît, les enfants. Je veux oh, vous voir ensemble. c'est avec, ma oh, bon, allez, allez avec ma copine. Allez, venez. Je sais pas trop où c'est. Euh, tu sais que c'est par là. Mais je sais pas autre chose. On me suit. Oui. Alors, est-ce que c'est ici Non, donc c'est là. Allez, venez. Tous rentrez. Ici. Venez. Voilà. Alors, donc vous allez choisir euh, un endroit pour peindre. Et vous allez peindre euh, quelque chose. Alors, avant de commencer à, à peindre. Vous allez me... Euh, je vais vous dire ce que vous allez prendre. Vous allez me dessiner. Toi, on va tous dessiner. Lily, et Lily, elle dessine. Soit Lucie, soit moi. Allez, c'est parti. Alors, nous, il faut qu'on dessine Lily. Si je vais réussir parce qu'elle est trop belle. Bah, Lucie, Lucie, enfin Lily, elle est trop magnifique. Maman, c'est pas beau, dessin tu as dessiné la personne que tu voulais Oui. C'est bien mon cœur. J'ai dessiné maman Ah oh bah fallait pas le dire oh Bon c'est pas grave. Personne ne le sait. Personne ne l'a attaqué. C'est bien maman. Y'a qu'un maman. N'écrate mm -hmm. pas la tête. Maman. Est-ce que tu peux aller boire Oui tu peux, mon cœur. Difficile de dessiner là-dessus. Hein. Je dessine bien mieux à la maison. Je savais pas que le métier de professeur était aussi difficile et que ma fille était aussi méchante. Fatage à l'école. Pourtant le professeur ne s'est jamais plaint. Je crois que c'est parce que je suis là et du coup ça là. Mais bon, c'est pas bien. Pourtant, elle est toujours sage à la maison ou je ne sais quoi. C'est joli. Ok, je ne bougerai pas de ce euh, magnifique chez-deux. Qu'est-ce que tu me dessines, là Il faut que je me fâche, ou... Arrête de dessiner ça. Va, va, arrête, s'il te plaît. Non, mais là, tu sais que tu es en train de me faire un gribouillis et ta pauvre sœur. Bon, allez, c'est fini le cours d'art. On passe... Maman, t'as vu Ouah, wow, c'est trop beau, toi, ce que t'as fait, mon cœur. Allez, viens. On part dans la salle juste à côté. Ouais, d'accord. Alors, ici, on doit faire de la gym. Allez, hey, maman, regarde. C'est bien. Ok, maintenant, alors... Je vais vous montrer un petit peu. On fait bien les mouvements. C'est bien. Et aussi, ce qu'on peut, qu peut faire avec la barre. On peut pas faire avec la barre. Tends plus ta jambe, Lucie. Voilà. et ça. Toi, c'est parfait, mon cœur. Tends légèrement ta jambe. Voilà, c'est juste parfait. Regardez ma jambe, comment elle se tend. Hop, bien tendu. Oui, c'est bien. Voilà, là c'est bon, Lucie. Je regarde, il y a quoi d'autre et... Parce que j'ai pas mon emploi du temps, moi. Ok, les enfants, de part de devant madame. Allez, viens. C'est ma Léa. Allez, viens, Léa. Lucie, dépêche-toi. Allez, on part en informatique. ici. Allez, rentrez. Tu veux bien te dépa te dépêcher, Lucilla Allez, copie d'ici. Voilà, c'est bon, vous êtes assis. Nickel. Alors Alors, comment utiliser un ordinateur les Ah, c'est bien, Lily. Alors, je vais vous montrer euh, sur le mien d'ordinaire. Veuillez sortir de vos écrans. Veuillez sortir de, des ordinateurs, s'il vous plaît, les enfants. Allez, venez ici. Oh, mon bébé. C'est pas grave, allez. C'est pas grave, mon bébé. Regarde. Alors, il suffit de taper sur les touches Alt plus Z et euh, bah, il suffit de faire euh, ce que je suis en train de faire pour pouvoir réussir à faire un petit dessin animé. Ça vous va Allez sur un ordinateur et je regarde comment ça se passe. Parce que il faut que vous y arrivez toutes les deux. C'est bien Lily. Alors il faut que tu me dessines sur ton ordinateur le personnage. Vas-y, je me mets à côté de toi. Voilà, moi aussi je vais dessiner. Comme ça je vais faire le mien. Bon, maintenant je vais l'appeler euh, je sais pas, on va l'appeler Billy oui mon coeur bah, on va aller euh, en récréation allez venez maintenant c'est l'heure de la récré la récré c'est juste là Allez, allez, tout jouer, là ouais. Un ouais. Et deux. Allez, vous pouvez jouer Qu'est-ce que vous attendez Allez jouer. Pourquoi vous jouez pas? Dans un, dans deux, dans trois, dans quatre, dans cinq, dans six, dans sept. Dans 8, dans 9, dans 10... Toi je calcule même pas ta sœur. non mais vraiment je me montre c'est... C'est normal des ouais. fois. Oh. Pas le ballon dans l'école, pas le ballon dans l'école. Oh. il va sortir de l'école euh, les filles là-bas euh, faites attention hein. le ballon ne sort pas de l'école parce que ne, vous ne pouvez pas sortir de l'école ah, n'importe quoi je te jure je vais tirer un but je vais tirer... ouais ouais je comme ça oh ah ouais mais si t'es grande tu peux Ok les enfants, c'est fini la récréation. Oula mince. Maintenant, on va aller manger à la cantine. Sauf euh, mes enfants vu qu'ils ils viennent manger à, à, ma, à la maison. Allez-y. Ah si on va on va aller manger. Euh, on va aller manger à la cantine. Allez. Ah oui, maman. Oui, t'es elle, elle laisse son sac à l'école et va au propre. Euh. Viens, c'est là-bas la là, cantine, il me semble. Ouais, c'est là. Allez, hey, c'est marché. Et maman, nous, on mange pas la cantine. Si. Ouais Allez installez-vous je vais vous faire vos plateaux Mets toi à côté de ta soeur Lily Mais toi à côté de Lucie Lily Voilà et en face oui. elle peut Attends, en face ta copine elle veut venir Je vais vous faire vos plateaux C'est vrai que tu dire, est... Il est... Alors ça dépend Euh mmh. oh, Lily tu veux quoi comme plateau que je te le prenne Je veux des frites ce truc. Des frites et à boire. Alors, pour Lily. Les frites. Ah, et bien. un verre d'eau. Tu veux du pain Lily, tu veux du pain Oui, du pain. C'est beau Allez, mangez bien Ma Oui mon coeur C'est bien que la patine? Bah, normalement, oui Bah, dès que vous avez terminé, on rentre en classe Ok, nickel. Vous pouvez rentrer en classe, les enfants. Allez, on se dépêche. Et dans la bonne, hein, dans la salle des classes, euh, de français. Heu de français. La classe juste à côté de la, la classe où on s'est vus. Normalement, il y a noté FBI. J'ai jamais compris pourquoi. T'es où, chérie? C'est <rire> dans celle-là aussi, de classe. Non, viens dans l'autre. C'est ici. <coughs> Lily, Viens là. Ici, là, dans la classe, là. Voilà. <rire> je peux pas changer ça, je peut être à côté, ici. Allez, copines. Voilà, on est à côté, les filles. Allez, je vous donne vos livres. Alors, ce sont des mathématiques, ici. Vas-y Zac, Zac, Je sais pas si j'ai bien écrit, mais bon, les additions. Ouais, j'ai fait des fautes. Mais bon, c'est pas grave, on l'écrit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Elle fait pas son travail? Non? non Lucie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne travailles pas Allez, c'est parti 1 plus 2 On le calcule 1 plus 2 on calcule 1 plus 2, s'il vous plaît, les enfants. Alors, qui je vais interroger Lily Va au tableau et note-moi. Parce que toi, on ne comprend pas tout le temps ce que tu dis. Merci. Très bien. Tu peux retourner à ta place. Alors, un, un truc un petit peu plus compliqué. 40 plus 5. Allez, faites votre exercice. Très bien. Encore Lily. Bon, vas-y Lily. C'est trop facile pour Lily. Mais si, c'est possible. Très bien, c'est bien 45, un nouveau Bébé est tout seul. <rire> un, Encore un petit peu plus compliqué Ah oh, mince, il n'a pas voulu se mettre Bon bah j'arrive pas Allez ah si, pourtant ça marche 10, espace plus espace 12 Mais pourquoi ça marche pas Allez maman Ah c'est 10 qui marche pas On va faire 12 plus 12 Pourquoi ça marche pas Bon on va faire simple On, on va... Bon les gars, ça, les enfants ça marche plus. Vous allez sortir et vous a... on va faire du français parce que ça... non restez dans la salle finalement. Et juste changer, on va mettre français. Allez, on rentre. Mais je vais Bon, bah, les enfants, c'est l'heure d'y aller. Donc, vous reprenez toutes vos affaires et vous rentrez chez vous. Bon, les filles, par contre, nous, on a rendez-vous avec le principal. Donc, on ne rentrera pas tout de suite à la maison. T'as ton sac Allez, venez. Attendez, j'ai une idée. Pou, tu vas venir là et je vais faire euh, tout et aller là voilà nickel c'est parfait ça ça les professeurs Allez, tous, vous essayez asseyez, les filles. <rire> C'est vraiment mon bébé. Vas-y, assieds-toi. Alors. Les enfants, on va dans la salle du professeur. Allez, venez. C'est dans la salle juste à côté. Bonjour alors, vous dites bonjour, les filles hein bonjour. <rire> Elle a un petit peu de mal à parler, elle est toute petite. Allez, Lucie, à toi. Tu dis bonjour. Voilà, t'es bien. Allez, nous, on va prendre celui du fond... mais pas comme ça sur le Merci. D'accord. Mmh. Voilà, c'est bon les filles. Hop, hop, hop. Lily, monte dedans. Voilà. <rire> Allez, au revoir. <rire> oui. au revoir. Au revoir. Au revoir. Je suis Pas fière de toi, Lucien. T'as pas dit au revoir et t'as pas été sage pendant ton, ton cours de l'école. Je suis fâchée. Très fâchée. Bébé. Toi, t'as été très sage, mon lapin. Alors, c'est ma voiture ou pas Ben non. Bah, ben, elle est où la voiture Je me suis garée là pourtant. C'est quoi, on va Je vais faire ça. Voilà. Allez-y. Vous pouvez tous rentrer dans la voiture. C'est bon, vous êtes tous là. Ça a été l'école, les enfants. Vous êtes bien amusés avec maman. Vous aimez bien maman, professeur bah pourquoi t'as sauté, Lily Tu sais que je t'ai déjà dit qu'il faut sortir de la voiture dès que la voiture est stoppée. Sinon, c'est trop dangereux. Tu peux te faire très mal en faisant ça, Lily. Allez, on mange et vous vous couchez. Bon, arrête de faire... Euh T'as madame, je pleure parce que maman elle est prof. Là c'est bon. Vous pouvez regarder la télé, les filles. Ouais, d'un coup, t'es contente. Lily, t'es où Et tu vas pas dans la piscine hein Ah, les paquettes. Et il faut que je m'aurie les deux ici. Les filles à table Oui, maman. Il faut pas que j'oublie de nourrir les deux petites, elles se sont réveillées, du coup. Je vais m'occuper d'abord les petites. C'est plus important que moi. Coucou, mes bébés. De filles ont mangé elles, sont, elles se sont endormies. donc le temps qu'elles dorment je les filles peuvent manger. <rire> tu t'es mis ta robe des nuits oui. allez je me mets à côté de toi euh, lucie à table franchement pas possible cet enfant elle est censée euh... oui mon cœur. toi t'es sage c'est bien Je suis calé C'est bien, vas-y mon pitchoun. Brosse-toi bien les dents. Moi je vais aller me doucher en haut. Ouais. Il me semble qu'il y a une touche. Oh, je sais plus. Je connais plus ma maison, c'est ouf. Après il y a du bruit là-bas. Bon, on a pu. Oh, aïe! Alors, je vais rentrer par derrière. Désolée les filles. Je... Maman, elle a... elle a fait une chute. Elle a un petit peu mal au pied. Euh, je vais aller me doucher. Voilà. Et voilà. C'est bon, moi je suis prête. Il manque que toi, hein, Lucie. Viens, on va garder à désanimer mon cœur. Moi, je n'en peux plus je suis épuisée par cette journée ah, bon. allez Lily on va se coucher tu es fatiguée Tu veux pas son, ce pyjama, pyjama Tu veux un autre change de pyjama bon, En attendant, je vais faire de la musique. <rire> Peut-être si je prends un petit peu de guitare pour une fois. J'en fais jamais. De faire, euh, je vais peut-être changer un petit article. Just have a little drink, babe. Stay up and turn this night. Into something that stays. Just have a little drink, babe. Let me be your best friend now. You make me feel so that's good. Just have a little drink, babe. Stay up and turn this night. Into something that stays. voilà euh... Lily attends viens Lily on va faire une partie de Morpion Lily s'il te plaît va jouer avec maman après tu iras te coucher c'est promis en plus tu gagnes tout le temps en Morpion Lily va jouer avec maman au, mor au morpion. Je euh... <rire> tue mon bébé. Non, l'autre côté. Là, la porte. Voilà, c'est ici. Je vais gagner, tu vas voir. Bah ouais, tu gagnes tout le temps, toi. Ah, c'est mon tour. À toi. Vas-y. Oh, t'as trouvé. Ouais. Oh. Euh. Hop. Perdu. Et non, j'ai gagné. Ouais. J'ai réussi, parce qu'il regarde là. Vas-y. Vas-y, c'est toi Qu -ce qui commence. Oh non, as gagné! <rire> Allez, on va aller dormir maintenant. Viens, Tikar. Je pense que as bien, as, tu t'es bien éclaté pour la journée pour euh, maintenant aller dormir. Hein. Allez. Maman, quand pas au Oui, je sais. La grande sœur elle a des devoirs à faire. Okay. Allez, Lily. Non, c'est l'autre porte. <rire> Allez, je vais te faire un petit bisou. Tu prends Doudou Là, il est sur l'étagère, Doudou. Non, pas Doudou. Non Eh ben non <rire> C'est moi qui dors en haut <rire> J'ai une blague. <rire> Allez, couche-toi. Moi, ouais, tu dors en Ah, je dors avec toi Non. <rire> Allez, t'as pas avec moi Tu mmh, t'aimes Merci Attends, je vais éteindre la lumière parce que tu ne vas pas dormir la lumière à éteindre Si Éteindre Voilà mmh. Allez, Torey. Et je veux que tu sois plus sage hein, la prochaine fois. Bien beau de voir que sa maman, c'est les... elle qui a le métier de maîtresse, mais euh, c'est pas... Voilà. Allez, tu te couches. Bonne nuit. Un petit peu de gym avant d'aller se coucher. C'est toujours bien. Allez, on fait comme à l'école. Voilà, et après, on peut faire par comme à l'école. Allez, un petit peu de tapis de course. Voilà. Nickel. Je me sens déjà un petit peu plus épuisée. Je vais juste éteindre la lumière et fermer les volets. Parce que c'est l'heure de se coucher. Si je n'ai toujours pas fait... Hop, hop. Euh, et le dernier. Hop là. Et voilà. Je dire que c'est une journée réussie aujourd'hui. Les volets. Boing c'est bon, c'est bon. Ici on a les volets là à faire. Là et là. Et là, normalement. J'ai tout fait. C'est nickel. Ah non, pas là-bas. Voilà, parfait. Allez, go pour dormir. Dans ma chambre. fatigué Je suis épousé Allez, bonne nuit les filles. On ferme toujours les volets. Comme ça on est bien pour dormir. Oh.